Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les astres disent, c'est moi Zina. Et voici les prévisions du taureau pour le mois de mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant ce mois de mai. Donc, en plus des trois planètes qui commencent leur rétro rétrogradation ce mois-ci,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 Euh, les facteurs, je parle des nœuds lunaires, ce sont les facteurs essentiels de la production des éclipses. Les nœuds nord et sud vont rester dans ces signes à partir du 5 mai, vont rester dans, ces, ces, dans les signes Gémeaux et Sagittaire jusqu'au janvier 2022.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 Euh, voir ce qui est déjà vu donc nous pourrions voir des événements de déjà vu pour vous chers taureaux les nœuds, seront, les nœuds lunaires seront dans vos maisons 2 et 8 et ces deux maisons ont rapport avec les revenus et le soutien en provenance de votre propre effort et en provenance des autres donc les revenus en provenance de, votre, de vos efforts et les revenus en provenance des autres. Par exemple, des parents, conjoints, gouvernement, institutions bancaires, etc. Rahu, le nœud nord, dans votre deuxième maison, va vous inciter durant son passage dans cette maison de dépendre sur vous-même sur vos efforts, donc de dépendre sur vous-même, financièrement et émo émotionnellement aussi, dépendre sur votre propre force pour le soutien, donc vous allez dépendre à vous, sur votre soutien à vous, donc vous allez arrêter de, de solliciter le soutien et le support des autres, et cela pourrait être soit au niveau émotionnel ou au niveau financier. Vous serez mis, en, mis dans une situation où vous allez être obligé à ne plus dépendre sur quelqu'un d'autre, surtout au niveau financier. Par exemple, un conjoint ou même un parent pourrait perdre sa source de revenus, ou bien ce conjoint serait conscient et c'est seulement euh, lui qui fait des efforts pour mettre la nourriture sur la table et payer les factures. et pourrait peut-être montrer quelques mécontentements à ce propos. Ou bien un parent, par exemple, pourrait aussi commencer à vous pousser à trouver votre propre source de revenus. Vénus dans cette maison va vous offrir des opportunités à ce propos. Par exemple, vous pourriez recevoir un héritage que vous pourriez Investir pour le transformer en une source de revenus ou bien recevoir un prêt bancaire pour lancer un projet, ou votre propre projet. Donc, il y a sûrement quelque chose qui va vous pousser à dépendre de vous-même, que ce soit au niveau financier ou au niveau du soutien émotionnel. Le 7 mai, une pleine lune, super lune, aura lieu dans votre septième maison, la maison des relations. Euh, la septième maison, c'est la maison des relations. Euh, cette pleine lune va faire la lumière sur vos relations personnelles ou professionnelles. Cette pleine lune fera un aspect délicat, avec Mars dans votre dixième maison, ce qui va vous obliger ou être dans la nécessité de trouver des solutions à propos euh, de certaines de vos relations, fort probablement celles relatives à votre profession. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux, votre deuxième maison, et deux jours plus tard, le 13 mai, Mars entre dans les poissons, votre onzième maison. Mars, dans cette maison, va rendre votre activi vos activités avec les autres très actives. Et euh, il va vous activer aussi au niveau de votre vie, vie sociale. Donc, vous allez être, devenir euh, active au niveau social aussi, bien qu'avec, bien aussi avec la distanciation sociale. Donc vous pourriez euh, avoir des contacts même euh, par téléphone, à travers les médias sociaux. Euh, votre vie sociale sera très active. Votre image devant les autres sera plus prononcée et mieux présentée. Depuis la production de la pleine lune dans votre maison de relation, le 7 mai, vous allez commencer à mettre en cause certaines relations dans votre vie. Et avec Mars dans votre onzième maison, faisant un carré avec Mercure. Dans la deuxième maison et avec Uranus dans votre signe, tous ces aspects... Vont vous donner le courage et la détermination de mettre fin à certaines relations qui ne sont pas compatibles avec vous, que ce soit au niveau intellectuel, spirituel ou éthique. Vénus, votre gouverneur qui rétrograde dans votre deuxième maison à partir du 12 mai, va vous offrir l'opportunité de ravoir un droit perdu, surtout. Au niveau financier, il pourrait s'agir d'un héritage en litige, ou une vieille dette, ou un bonus suspendu, ou des compensations suspendues aussi, mais qui traînaient depuis des années. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans les Gémeaux, votre deuxième maison en présence de Mercure, qui sera conjoint étroitement à Vénus rétrograde dans ce même signe. Cette nouvelle lune sera une excellente nouvelle pour ceux parmi vous qui sont à la recherche d'emploi ou auraient perdu une source de revenus euh, dernièrement. La nouvelle lune va vous offrir l'opportunité de créer une nouvelle source, source de revenus. Le 28 mai, Mercure entrera dans votre troisième maison pour rendre votre intellect très puissant et votre esprit très vif. Et vous aurez une grande capacité d'apprentissage, surtout, surtout si vous venez de commencer un nouvel emploi. Ça, ça va vous aider énormément.